Donc 5 orbes et 5 euh, orbes, il faut qu'on retrouve aussi. On va faire le point un peu sur les quêtes en se mettant un peu à l'abri. à s'en est chez les ennemis. Là. Hop. Alors, les objectifs. L'ordre de drôle, pour l'instant, on l'a pas. On a le collier, par contre. Hein. Explore le point culminant décrit par Brenir. Ça, ça peut être voilà, intéressant. Ça, je vais l'enlever pour l'instant. Le procès du guerrier. Explore la grotte d'initiation des, des, des croqueurs. On peut le faire aussi. Présente-toi le cadeau, voilà, c'est ça là qu'on va le faire. Hop, ça j'enlève, ça j'enlève, on le fera après. La recherche, et ça on le fait aussi. J'enlève le reste, on a le collier maintenant. Donc, euh... Alors, présente-toi le cadeau de collier de perles à l'un des gobeldews. Mais les gobeldews sont pas bien, les c'est je crois que c'est d'un nom. C'est par là-bas, j'ai des, des, des king point partout tout est cool ça c'est le renard on va se faire tabasser global Jew. je sens que les global dew c'est vraiment pas nos potes hein. ni là d'ailleurs on est chez les crapauds voilà, je ne peux plus tourner ma caméra c'est assez c'est avec qui qu'on est un style maintenant c'est avec eux donc on va leur donner qu'est-ce qu'ils aiment les oeufs le fer, les baies rien que j'ai en fait quoi. du verre poli Faire, on va leur donner ça. Hum. Ça, qu'est-ce qu'ils aiment pas? surtout, euh, ça, c'est quoi de la carcelle? Je crois qu'ils s'en foutent un petit peu. Ah, comme ça, on les a neutres. Un peu plus tranquille. Voilà, hop. Bien. Oui, oui. Non, mais nous, on est, cop on est copains. On est alliés même. Voilà. Ok. Tout va bien. Je ne me ferai pas bouffer ce coup-ci. Donc ça, on est assez... Euh... On a rectifié notre tir. Hein. On ne sera pas bouffé. Donc, on se rapproche de l'objectif. attention aussi aux orbes, hein. ah, ça y est, c'est revenu ma manette, euh, alors qu'est ce qu'on peut lire ici, on l'a pas lu, c'est une marque étrange, ce territoire est sacré pour notre espèce, Nous espérons. on l'a vu tout à l'heure mais pour euh, pour les, euh... voilà ils nous attaquent plus maintenant, okay. on est tranquillou, ok, bien sûr qu'on va pas les aider 150 ans non plus, ils nous aime bien de loin. Hein Mais. Euh, C'est pas du tout là qu'on doit aller. Ah, ça se bat, ça se bat. Voilà, comme ça, je peux ramasser le brevet. Allez-y. Tuez-vous entre vous. Voilà, tuez les dindons. Oh Si je fais ça, je vais me faire. Euh... Après tout, je vais pas me prendre un dégât. Je vais les laisser euh, s'entretuer eux-mêmes. Et je vais essayer de ramasser le brevet de ramasseur. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut ramasser ici le Brevet de marchand. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre Essayez de tout prendre. Maintenant qu'on a un grand sac à dos. Hop Hop là. Mais je suis foule c'est une blague l'essence de gobel bon on s'en fout euh... donc on est pas trop mal hein. bon, c'est derrière hein. euh, je pars d'un mauvais sens mais j'avais fait demi-tour pour euh... pour justement euh... alors là par contre je crois qu'on a moitié chez les dindons à moitié chez les renards mais ils nous connaissent à peine, on n'a plus de gros super salut. Là voilà, par contre il y a un dindon qui nous aimera pas du tout. On va, ce qu'on va faire, on va... Et renard excusez-moi, on n'est pas très copains, on s'aime pas beaucoup, on est juste connaissance. mais vous avez un dindon qui... Allez viens, je vais te faire tuer comme ça. Voilà, comme ça, moi je suis sûr qu'ils vont se friter. Voilà. Bon, toi tout seul, par contre, je suis pas sûre, mais. Euh... On essaie d'attaquer de par derrière le dindon pour aider un petit peu le. Merde, raté. Dans les fesses évidemment aïe a du mal hein. Ah oui là ils ont appelé au secours donc ils ont brouillé tous les trois. Hop C'est après moi qu'elle en a. Hein, la dinde. Hein. Bon, elle n'aura plus après personne, je crois. Hop Alors. Je voudrais le brevet Voilà. Après, on voit ce qu'on peut prendre. Insulte, écrit. Oh on ne plus qu'on insulte dans ce jeu maintenant. pas ça que je veux Alors, au niveau des, des idées donc c'est pas le plan d'efficacité connaissance de la préservation si je ne dis pas de bêtises oui c'est celui là qu'il faut qu'on fasse voilà donc il nous fera encore un brevet de marchand Hop. Voilà pour qu'on aille tout droit Je voudrais quand même qu'il soigne mon petit euh... Voilà Il veut plus Voilà Donc, on a réussi un petit peu à en, endormir en les dindons. Ils se battent encore là-bas C'est très bien, il me faut des, des trucs de marchands, de machin, des trucs. C'est très bien. Faites la fête aux dindons, Mange pas passe la Hop, l'argile. On va les dindons. On oh, était tout seul, hein Je la maintenant que je l'ai tapé, il va pas aimer du tout. Voilà. Bon, J'espère que je vais pouvoir ramasser. Euh... <coughs> mmh. Elle aime pas quand c'est moi qui lui tape les fesses. L argile ah au secours Vous c'est que vous êtes tes copains ah les copains il euh, y a deux dindons qui veulent ma peau là pourriez m'aider s'il vous plaît ce serait sympa de votre part parce qu'en fait il faut que j'aille de l'autre côté pas du tout de celui-ci allo s'il te plaît S'il vous plaît, derrière moi, non Ils veulent pas aider Ils ne sont pas sympas. Bon. Au niveau des... des, des, des... Il enfin, faut que vraiment ils mangent parce que là... Euh... Je, je... Ça m'a quand même pas mal agrandi le l'inventaire, cette affaire. Ah ben non, laisse-moi manger. Je récupère. Hop, on se bat. Et d'un an, un son violent. Mais je vais pas du tout dans le sens où... Euh... Il faudrait que j'aille. Mais elle est où euh... Ah oui, elle est là. On est toujours amis avec les... Non, pas du tout. Je vais me retrouver avec euh, tout le monde sur le dos. On se barre. Si Je pouvais les attirer pour qu'ils s'entrent du tous. Ouh mais elle court vite la dinde du renard ou de la dinde va survivre j'ai les de je pense qu'il est petit il est tout seul ah. ouais, je crois qu'il va y rester hein, le... je ne veux pas dire mais raté. Ah, puis il y en a une autre deuxième qui est arrivé. Ça, ça je l'ai eu. Ouais. Par contre, sa copine m'a vu. Elle a pas l'air très contente. Da. Bah, attends. Hey, s'il vous plaît Ah. Mais non mais ils m'aident pas à hein, ce méchant là. Hé hey. Y'a un drone Remarquez les crapauds. Ah mais ils sont amis les crapauds, c'est pas possible ça sera mis avec moi sinon. attaque les crapauds Pourquoi elle m'attaque Puisque je suis amie avec les crapauds, moi. Ah, voilà. Ils sont pas du tout amis. Je me disais, il y a un problème. Sinon, du sens... Dans le sens où je suis alliée avec les, avec les crapauds, il n'y a pas de... Normalement, elle doit se faire attirer. Attirer, pareil. Les copains, est elle est copain. C'est moi qu'elle veut, hein. Qu'à pas m'embêter, merci. Est-ce que j'ai la possibilité? Alors, je suis un petit peu en terrain où il faudrait pas trop que je m'amuse à rester là. En fait, euh... alors au niveau des idées, hum... traité de paix, non. Il me manque encore un brevet dans ma ramasseur. Hop. Déjà. Les dieu on n'est pas amis avec quoi C'est le problème, ça. Allez donner au chef un collier avec qui on n'est pas amis. Il va vouloir ma peau. Avec 20h43, je n'avais plus rien vu l'heure. C'est moi. Ça va pas passer cette affaire. J'ai un truc qui me dit que ça va pas du tout passer. Il y a eu un bruit de. assez spécial. Oh! Faut que j'aille parler. Là-bas, dans un village ennemi Au roi D'accord Qui n'est pas là Ah Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais Il n'est pas là, hein, le, le, leur chef, là, qui je devrais. Euh... Bonjour. Je ne suis pas méchante. Le roi n'est pas là. Présente-toi le cas de coller l'un des chefs Gobeldu. Oui, mais il n'est pas là, le chef. Peut-être faudrait-il que je sois un petit peu pote avec eux. Je sais pas trop là. donc bon, que je prenne ça Allez, une énigme j'en ai une autre ici pas rien faire grand chose mon affaire on va regarder autre chose. Euh... Ah, peut-être. Non. De l'autre côté, alors. Il doit y en avoir un d'un côté. On va essayer de prendre celui-là. À moins qu'il y ait une troisième qui traîne par là. Ah, bah, il y a une orbe en tout cas. Je peux pas la prendre tant que je le trouve dans la main. Si on fait... Non. Bon. Non. Si... Non. Test. On va aller chercher notre orbe déjà. Donc on a la lune. Et euh, si je le mets de l'autre côté... Pas du tout le quatrième. Ah. ici. Est-ce que c'est les quatre à la fois? Non. On a pourtant les quatre qui sont plantées. Soleil, et de l'autre côté, la lune et le soleil. Donc, on va faire deux soleils. Ah. Il y a quatre possibilités là. Une... non alors soleil et là j'ai mis soleil soleil, lune ça marche pas alors bah c'est plutôt le soleil chez eux mais Est-ce qu'il y a un truc que je vois pas C'est fort possible. J'ai rien qui m'aide, hein absolument pas. Peut-être parce que je suis pas amie avec eux. Euh, si je vais là-haut. En fait, il y a quoi là-dedans Parce que je. Il y a un coffre, donc à du stuff dedans. stuff là dedans bon le soleil j'ai fait pourtant les deux soleils J'en ai celui là. Rien qui se passe. Alors, ah, le dessin, c'est un soleil. Il y a des motifs. Et... C'est assez spécial. Plein soleil. Je crois que j'ai vais avoir tout essayé. Hein. Non. On va essayer un par un, mais.. Alors ça marche pas. De toute façon, il y en a quatre. C'est ça que je n'arrive pas à capter. Bon, alors, toi, si je mets la lune toute seule. Non. les énigmes sont quand même sacrément corsées. On va prendre toi. Non. Et peut-être un ordre je sais pas du tout Je fais un petit peu du pif Mmh. Euh, je peux pas monter là-haut. Donc, j'ai rien qui m'aide. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un, un shake-pant là-dessus. Euh, je suis là. Est-ce que je peux placer un marqueur à peu près mettre à côté j'ai beaucoup de shake pointe un petit peu partout ça là je le garde euh... là je vais l'enlever et je vais le mettre ici est ce que je peux ouais comme ça, je saurais que là, il y a un point d'intérêt où il faut que je revienne. Hein, parce que là, je ne vois pas du tout pour l'énigme. Donc, nous, il faut qu'on parle à un chef qui n'est pas là. C'est quand même affolant. Est-ce qu'il est là Je pense qu'il faut être ami avec eux pour pouvoir euh, aller parler au chef. Hein. Bon. On reviendra là. Hein. Un petit peu plus tard. Quelqu'un a marché. C'est le renard. Est-ce que si j'essaye d'être amie avec eux, ça va fonctionner Est-ce que j'aurai le roi Seulement, je vais mettre qui à dos Le problème étant là. Alors, ils aiment le grès, le nuctus, l'argile et le poivre. Pierre de dû. Grès. Ça, ça monte vraiment pas vite. Hein. Euh, on va mettre des os. Ça. Qu'est-ce qu'ils aiment pas en fait Les os. Et là en ai mis 6. Pourtant, ça monte. Le grès. L'argile. Ils aiment bien. On est toujours hostile. Non, on va plus être hostile avec eux. Ouais, on est neutre. Par contre, euh, on est redevenu hostile avec les renards. Pas top ça. Alors, maintenant, normalement, on devrait pouvoir euh, aller chez les dindons sans se faire euh, fracasser. On devrait pouvoir parler au roi, je pense. On jongle comme ça avec tout le monde. Voilà, le roi apparaît en fait quand on est ami avec eux. Hein. Alors, Et je peux pas interagir avec toi, pourquoi ça Non, je vais pas taper, je veux interagir. Pourquoi tu veux pas L'un voilà, des chefs gobelins. Je suis pas sa amie avec toi, pourtant. J'ai fait le, j'ai fait le collier, pourtant. On l'a le collier. C est censé impressionner le sang royal. Hein. Non, on va enlever celui-là. Alors, les Gobedews sont de, des êtres fiers et discrets. Qui ne parlent à personne et qui travaillent encore moins avec eux. Pour rassembler les informations qu'ils pourraient avoir sur la gaffe, tu devras les aborder comme quelqu'un d'important. Personne n'a jusqu'à présent réussi à leur faire partager leurs connaissances concernant l'histoire de la gaffe. Cette partie semble être la pièce manquante. Présente-toi le cadeau de collier de perles à un chef des gobeldus. Ben, je l'ai le collier de perles. Il est là. Pourquoi tu ne veux pas euh, me parler, toi? Je peux absolument pas... Euh... Est-ce qu'il faut que je... Alors, je ne peux pas le mettre dans l'équipement de toute façon. Les idées, on l'a bien. Donc, on l'a où On l'a en possession alors là peut-être qu'il faut monter un peu plus je ne sais pas du tout c'est un peu bizarre que je puisse pas interagir ici allez voir le vendeur allez savoir si tu recherches de bonnes marchandises tu es au bon endroit alors euh... on est neutre avec eux hein. euh, l'argile le gré de sable hein. ça se complique hein aiment pas ça ils aiment un plan élaboré pour une utilisation des matériaux et là j'ai en possession de cette technologie pour devenir un armure plus solide euh... l'échange contre Pff, sais rien. contre ça, c'est même passé prendre la cuisse à peu près équilibré, on va dire je n'échange qu'avec des amis voilà on n'est pas amis avec eux en fait encore ah. On est juste notre donc va falloir leur donner un peu plus de ressources. En tout cas, ils nous attaquent plus, c'est si ça. Par contre, on est... non, c'est bon, on n'est pas peur. Euh, on n'est plus amis du tout avec les Renards Mes aventures de l'affaire, c'est ça. D'autant plus que je ne sais pas si exactement on est. On est neutre. On n'est pas amis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner ça. On va leur donner euh, du fenouil, du bois, ça. Toujours neutre. Garde du les aime pas ça, le cuir. On voit que ça monte, mais on n'est pas amis. Hein. Je sais plus trop quoi leur donner, du coup. Euh... On va échanger. Toujours neutre. Alors, le bois ne fait pas euh, ne fait pas monter le cuir fait monter ça ça ne fait pas monter Alors, le gré du nuctus mais j'en ai plus l'argile sèche j'en ai plus un traité de paix On, est, on, on, on, on se pourrit la vie avec tout le monde. Hein, là. Hop. Est-ce que là ça a marché Parce que j'ai pas envie de me pourrir à la vie pour rien. Alors, il me dit rien. absolument pas interagir avec lui euh... ouais, non, c'est pas ça que je voulais non, je peux pas interagir avec lui, c'est fou il hein. y a un truc que je, je dois mal faire présente-toi avec le cadeau de collier de perles l'un des chefs de Govelio mais je l'ai le collier de perles pas là-dedans franchement je peux rien faire bon ben, on verra ça je crois dans le prochain épisode enfin, prochain euh, prochain live sur pin Est-ce qu'il faut que je l'ai pourtant je l'ai sur moi je comprends pas vraiment Je leur ai donné un traité en plus. C'est une marque étrange, territoire sacré. Nanana, nanana. Ok. Là, ça nous dit de quoi ils ont besoin. D'aliments, de matériaux. Et pourquoi je ne peux pas lui parler C'est la question. C'est la question. Je ne sais pas du tout là. Je me suis vraiment mis tout le monde à dos là. Alors qu'on est alliés. Hein. Maintenant je suis hostile avec tout le monde. Neutre avec les, euh, les crapauds. Par contre on s'est remis les renards à dos. plan d'efficacité traité de paix je leur ai donné un franchement là je comprends pas je comprends pas. On a bien le, le collier, on l'a fait. Où est-ce qu'il est, qu est Je ne sais pas. Je dans ma possession, mais où Là. Épingler l'objet est-ce que du fait que je l'ai épinglé ça va faire quelque chose hein on va voir je sais pas je pense pas mais euh, bon on va tester l'objet peut-être parce que je l'avais pas épinglé il me fait des roulades hein. Parce que là je vais pouvoir lui parler, je sais pas du tout, là franchement, non, je ne peux absolument pas lui parler, même avec le truc épinglé, c'est fou ça Et je l'ai déjà, ça le truc. Des épinglés. Enlever des favoris. Je vois pas du tout là. Franchement, euh, il est.. Je l'ai en possession. Voilà, mais ouf. Et je peux pas lui parler. Et euh... Non, je vois pas du tout. Bon, on va en rester là, et puis euh, on verra pour la suite des événements. Je trouverai sûrement d'ici là pourquoi je n'arrive pas à, à parler. Euh au roi alors que j'ai tout en ma possession je ne sais pas du tout même au clavier euh... Voilà, je, je fous un coup d'électricité euh... Non là je sais pas du tout Bon en restez là je vais aller manger Je vous souhaite une bonne soirée Et on se retrouve très vite pour un prochain live Bye bye